Réter, Seigneur Dieu, entre nous deux, pour partager avec vérité l'espoir le monde, que le monde divisé visé infernal par quelque pouvoir sur ces années. Nous t'en prions ici. au nom de Jésus, qui vit qu'il au Seigneur. Je vais comme madame et c'est l'épouse comme chrétien, comme prometteur, comme comme dans toute sous terre, et comme prometteur, à la comme heureuse, la vie, comme faire mon égo avec ces anneaux pour partager avec vous et on remettent tout bien que vous ayez, tout bien grand procédé. Moi promettons toute attention, toute protection, toute compréhension et tout support. Moi tout fidélité dans le mariage. Et désormais, au droit sous forme jean l'a vu par ça. On fait ça Massa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. pas un nom émotionnel. On dirait qu'elle commençait à vivre la de la des frères aussi. Aussi longtemps. On commence à écouter. Vous toute soumission, toute attention, respect, tendrescument, caressment, vous mettez cher, quel vaut, qui le qui est, qui vous qui C'est le scénario. C'est le vidéo. C'est le bon scénario. le le dans le mariage. Nous faisons ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouais, Assemblée, oui, l'Assemblée, le mémoire, le son, avec cette part, puis, Je vais souhaiter finir avec cette fois Ça n'a ça. Merci à l'eau chéri, Sept fois plus. Sept fois plus. Donc, l'engagement, ça a au dame. pour la vie. Jusqu'à la mort, jusqu'à non Sept fois plus, là, pour que je Et de vous le de vous du amis, quand on y est là, va prier de ces lèvres, Nous nous demandé que tout soit de grâce et de bénédiction pour que vie conjugale nous un succès à tous les niveaux. Allez, mon Dieu, pour que l'adversaire qui nous dans piège pour les jouer. mais pour que tout ça va être tout le monde, pour prendre succès, de Jésus, nous approchez, nous devant devant, Seigneur. Nous avons un moment spécial pour ça, Dieu. Nous si avons un instant spécial pour ça, Dieu. Nous approchons devant nous nous ça, Seigneur. Avec ses deux bien-aimés, Seigneur, celui qui en fleurs restris, c'est notre chef capri, Dieu. qui d'accord Matin, Seigneur. Où est-ce qu'on témoignage, Seigneur? Après, Alléluia, un pire Seigneur, étape de traversée. Après, Seigneur, un pire combat, un père Oh, Alléluia, il y a un pire, je dis à Seigneur. Et bien, dans le nom de la Jésus-Christ nous approchait devant ma cœur. Mon est au Seigneur. Voilà ce roi tout plat pour nous, Seigneur. Rouen ce royaume, Seigneur. Où est l'esprit au Seigneur Alléluia. Nous nous rendons au pour nous, Seigneur. Que mes servants va voyager dans à Seigneur. Mais Seigneur, on va plonger au fond de la Bible toutes les forces démoniaques, Seigneur. Tout les alléluia, tout le On va bailler Seigneur Victoire. On va permettre Dieu, croyez ça, va marcher de victoire en victoire. C'est sûr qu'il y aura des bruits de pas, mais Seigneur va avoir grâce pour résister, Seigneur. Résistance, au Dieu, dans les mauvais jours, dans les moments difficiles, face aux épondérables de la vie, que tu as résisté, mon Dieu. On a roi auprès mon Seigneur. On va bénir, mon Père de roi. On va bénir ce travail, Seigneur. On va bénir, Seigneur, mon Seigneur. Que la pluie de la première, de la réaction Papa la constamment sur la rue, au Dieu de gloire. Donc bénis-nous, faisons grâce au pied Amen, alléluia. Papa par les gens spirituels, Seigneur. Va par la la l'adversaire, Seigneur. Vous me victoire pour Seigneur. Vous me victoire pour au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit blessé. Alléluia, au nom de Jésus. Vous dans le nom précieux de Jésus-Christ et de la sainte Et à présent, après tout ce qui vient d'être fait, après les étapes brûlées, le moment est venu. Frère aussi, je vais le céder au Le bal cédé permission, licence. Je suis aussi bon, c'est vrai. Mais aussi d'aller le oui. à Je aussi parlé Au nom de l'autorité reçue du souverain vers Jésus-Christ et de l'ordonnance reçue de notre Père Spirituel à côte belle la fleur et en association avec tout le leadership de cette Église nous déclarons, que vous n'êtes plus d'eux célibataires ni même fiancés la ça, vous êtes devenus Marie. Vous êtes devenus Fabrice. Marie. Je vais parler comme sur vous. Êtes vous êtes tous, tous devenus Marie. troisième fois fond vous